Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de découvrir Ice, un jeu de l'éditeur This Way, éditeur français, je suis avec Samson qui est euh, éditeur et co-designer du jeu. Alors d'abord Samson, bonjour et, et merci de me recevoir. Euh, j'ai une première question, là. ça fait un moment que tu nous tisses ce jeu sur les, sur les réseaux, est-ce que c'est une, une volonté de, de faire durer ou est-ce qu'il y a quelque chose qui retarde le lancement de cette campagne Kickstarter euh, Alors c'est pas une volonté de faire durer, euh, c'est juste qu'on a envie de de faire bien les choses, parce que c'est notre, notre premier projet KS. donc Je pense qu'il y a le souci de bien faire. Il y a aussi que le jeu, à la fois, il y a des, au niveau des mécanismes, il y, a des, il y a des choses quand même plus ou moins complexes. Et surtout, au niveau du matériel, on a besoin d'être vraiment bien, bien au clair avec les, avec les fabricants, ce qui est une partie assez technique. Euh, alors, pas sur tout, c'est juste sur le sur le plateau de jeu qui demande une expertise technique assez forte et, euh, et juste on veut avoir les, les réponses avant de, de se lancer dans l'aventure, dans, dans le grand bain. Ouais, alors cette, euh, sur ton calendrier, cette partie euh, de teasing, là je vais montrer le jeu maintenant. Euh, cette partie ouais. de teasing, c'est aussi un, une partie de test. Tu me disais avant qu'on enregistre que finalement, euh, tu vous prenez beaucoup de retours en ce moment et vous utilisez euh, TTS pour, euh, pour affiner les règles et, et le jeu, c'est ça Carrément, ouais, ouais, ouais. On essaye au, au maximum de, de pouvoir euh, ben, échanger avec les, euh, les pt-testeurs euh, essayer d'avoir de, de, le maximum de, de feedback possible pour tout ce qui est euh, ben, l'équilibration du, du jeu. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de retours, donc euh, c'est cool. Euh, des choses positives, euh, des choses euh, moins positives, forcément. Mm -hmm. Et on, on essaye de faire le le tri dans tout ça, de, de garder euh, ce qui nous semble vraiment euh, voilà, important pour que le, le jeu soit, soit une belle expérience euh, pour, pour les joueurs. Quoi. Mmh. En deux mots, vous êtes combien sur le développement là, de ce jeu On est euh, six dans l'équipe, euh, la team c'est six personnes, on est deux game designers, donc mon frère et moi, euh, un illustrateur qui est avec, avec nous depuis le, le quasiment le tout début, donc il y a un peu plus de deux ans et un graphiste, un community manager qu'on a recruté il n'y a pas longtemps, et une vidéaste qui va faire toute la partie vidéo pour, le, pour la campagne. Ok. Alors, dans Ice, euh, on est sur un jeu qui, d'après moi, est du placement d'ouvriers qui est relativement asymétrique. C'est un jeu auquel je n'ai pas encore joué, spoiler, j'ai juste étudié les règles. Oui. Est-ce que tu veux nous donner un petit peu le, le contexte euh, et le concept, d'ailleurs Tout à fait. Alors euh, c'est exactement ça c'est vraiment du c'est placement d'ouvriers il euh, y a un aspect euh, vraiment euh, exploration aussi exploration de tuiles le thème c'est que on incarne donc des, euh, des archéologues dans une période glaciaire donc le, on est dans quelque chose de euh, on va dire peut-être post-apocalyptique mais euh, pré-industriel mm -hmm. donc euh, pas trop de pas trop de technologie si ce n'est ce que les archéologues vont trouver justement sous la glace, euh, qui sont des artefacts d'une ancienne civilisation. Euh, les anciens, et, euh, et cette technologie-là est très avancée, et donc eux, euh, ben, ils ont à cœur d'utiliser ça euh, dans, dans la cité dans laquelle ils, ils vivent. Et le but, de, le but du jeu, le but de nos explorateurs, c'est justement d'aller trouver des artefacts et de les ramener à la cité. Alors on est quand même, on, on voit les tuiles, on est sur quelque chose d'assez fantastique dans les dans les peuples. Qu'est-ce qu'il ouais. qu qu y a comme inspiration T'as des références particulières ou Alors ce qui nous ce qui nous a pas mal inspiré, c'est pas forcément des jeux d'ailleurs. Ça peut être plus de l'univers SF, des choses comme comme Dune ou peut-être des choses un petit peu fantasy même genre le Seigneur des Anneaux, fin des, des, des choses comme ça. Euh, après, notre, notre illustrateur a été aussi vraiment force de, force de proposition. C'est-à-dire que nous, on avait une idée vraiment assez précise du lore. Euh, et lui, il est venu rajouter là-dessus euh, pas mal de choses. Euh, là, on voit ben, justement les, euh, les, les, les guildes. Ouais. Alors, il y a quatre illustrations. Il y en a une qui n'est est, est pas du tout euh, définitive, les, les Hunters, là. On a juste réutilisé la, la couverture du jeu. Mais, euh, mais sinon, euh, effectivement, c'est euh, lui aussi qui a, qui a développé tout cet aspect de, de personnage et de, de, de ce qui se passe autour de, de ces personnages. Quoi. Ok, alors est-ce que la mise en place, elle est faite ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire et Il faut juste appuyer sur un petit bouton qui est juste là. Alors, ça, servira, board. ça servira de tuto aussi, du coup, pour les gens qui voudraient l'essayer, puisqu'il est les disponible okay. ben évidemment sur. Tabletop Simulator de manière publique et qu'on a des, ouais. des auteurs qui sont particulièrement à l'écoute. Hein. Donc là, vous avez pu voir que quand on a mis le jeu en place, il y a eu euh, cinq niveaux de tuiles qui ont été mises. Le niveau qui est tout en dessous, qu'on ne voit plus, qui était euh, quasiment noir, c'est le niveau des édifices. Ensuite, il y a trois niveaux. Euh, D'ailleurs, on peut voir si tu vas euh, dans euh, You Should Not uh, Touch Those uh, Tiles, tu vois les différents niveaux. Là, il y a le niveau euh, justement, des édifices. Juste au-dessus, on a le niveau profond des artefacts, niveau intermédiaire et niveau de surface des artefacts. Et au-dessus de ça, eh ben, on a la couche euh, qu'on a appelée Inland 6. Qu'est-ce qu'on voit maintenant Inland 6. Oui, exactement. Ce qu'on voit maintenant. Inland 6, c'est vraiment le terme technique pour une banquise, mais qui est sur un continent, sur lequel il y aurait de la terre euh, en dessous. OK. Donc, voilà pour les différents niveaux. Euh, donc, le but du jeu, ça va être de, euh, je vais nous retourner là, les, euh, ces cartes là. Donc, en début de partie, on retourne euh, trois cartes euh, décrées, qui sont des, euh, des façons de, de scorer, en fait, dans le, dans le jeu. Ce sont des, des, or, des, on va dire des orientations euh, pour le jeu. Ensuite, on a des cartes requêtes. Ok oui, je suis et, là. Euh, Jusque là, tout va bien. Jusque là, tout va bien. Quelle est la différence alors euh, C'est une différence principalement de, de puissance, c'est-à-dire que les décrets, ils vont permettre de, de scorer plus de, plus de points de prestige. Donc ça se compte en points de prestige dans notre, dans notre jeu. Et euh, les, euh, les requêtes sont euh, un petit peu moins fortes et on va pouvoir les utiliser, enfin les, euh, les valider au fur et à mesure du, du jeu. Mmh. Le jeu se déroulant en journée. Et euh, au bout de chaque journée, on, euh, on remettra à flot euh, ce nombre ah, de, ça, de ça, ça, évolue. Alors qu'au-dessus, ça n'évolue pas, donc Exactement. Tout à fait. Ici, ah. euh, ça, ça file. C'est comme une rivière. quoi. Mm -hmm. Et, euh, et au-dessus, c'est les trois mêmes. On ne peut pas les prendre. Ils sont valables pour tout le monde. Donc, tout le monde peut euh, marquer les points Ils euh, sont faits par, euh, par ces cartes décrets. Alors, est-ce qu'il est trop tôt pour parler du niveau d'asymétrie et de la différence entre les guildes Est-ce que tu veux d'abord donner un petit peu les mécaniques du jeu Ouais, je pense que c'est pas mal d'entrer dans, euh, dans les mécas. D'accord. Il euh, y a une, une petite aide de jeu, mais elle n'est pas encore... Euh... Enfin, il y a encore des petits points qui ont changé. Mm -hmm. Mais on peut commencer par, euh, par ça. Je pense que ça peut être euh, intéressant. Ok. Alors, à mon tour, qu'est-ce que je fais Comment ça marche Alors, bah déjà, tu peux commencer par choisir ton plateau guide. Et puis, tu me dis euh, quel... Euh... Quel plateau tu veux jouer Alors moi, j'aime à... beaucoup, ouais, beaucoup les navigateurs juste pour l'illustration. Ouais. Ouais. <rire> Forcément, ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord C'est euh, souvent le cas, c'est ça Ouais, bah moi aussi j'ai une préférence pour les, pour les navigateurs. Je te prends ton préféré alors. Ça marche, pas de souci. Donc, euh, sur ton plateau guide, alors le plateau guide, pareil, hein, ce n'est pas du tout le, pas le rendu euh, définitif. Hein. On, a, on a changé un petit peu le, la forme des plateaux. Mm -hmm. D'ailleurs, je sais que toi, tu es sur, sur Code aussi et j'ai posté là récemment euh, le, la forme des, des plateaux définitifs. Enfin, définitifs, tels qui sont envoyés en tout cas là pour la fabrication des prototypes. On les a envoyés cette semaine là, les, les prototypes. D'accord. Donc, sur ce plateau-là, en fait, ce que tu vois, c'est que tu as cinq emplacements qui correspondent aux cinq différents artefacts. Donc, il y a artefacts euh, de l'accomplissement, artefacts en bleu, accomplissement, en blanc, artefacts exaltés, en jaune, les artefacts de l'harmonie, en vert, les artefacts philosophaux, et en, en rouge, les artefacts de l'oblitération. Donc, ces différents artefacts, en fait, on va les retrouver, on a vu. Sous les, euh, fin, dans les, les niveaux 2, 3 et 4 du jeu. Tout à fait, oui. Et donc, avant d'arriver à eux, il va falloir qu'ils creusent cette couche de glace qu'il y a au-dessus. Quand même, de roche. Alors, exactement. Il y a de la montagne aussi. Euh, la montagne, ça s'appelle des Moon Donc, sur les Inglances, c'est le, leur nom. Euh, ces tuiles-là, en fait, elles vont euh, demander un point de plus. Elles vont être plus dures à creuser. Euh, les tuiles sur lesquelles il y a une petite faille, on les voit ici, euh, on ne pourra pas passer d'une tuile à l'autre. Et, et les tuiles sur, tuiles le... là, sur les tuiles qui sont euh... adjacentes, si je veux passer ouais. comme ça, ça marche Pas de Ou... souci. Ouais, d'accord. Okay. Ouais, ouais, ouais. euh, par exemple, si tu es ici et que tu veux aller ici, bah, tu es obligé de faire tac, tac, ouais, tac, de contourner okay. ta, ta faille. Les tuiles tunnels, euh, vous voyez que ça a mis automatiquement des petits archéologues dessus. Donc du coup, ben, de fait, ils sont plus simples à creuser. En tout cas, il y a un, un archéologue qui apparaît au début. Et, euh, et voilà grosso modo pour la différence entre les tuiles in le 6 sur le, sur le recto. D'accord. Maintenant, comment ça fonctionne Comment ça fonctionne euh, Donc on est des, euh, des explorateurs et du coup, on arrive via un, un camp. Donc là, au début du jeu, il y a un camp qui est mis de base, mais chaque explorateur a un camp à sa disposition. Toi, tu en as un juste là. Ouais. Et pendant le jeu, tu as une action de jeu qui va te coûter... Euh... Alors, ouais, on va commencer par là déjà. Donc le jeu est découpé en journées. Chaque journée, le... chaque joueur a cinq points d'action. Donc là, sur le ici, dé... ouais. Exactement. on a fait un petit système de, de compteur. Dans le jeu, en vrai, il y aura simplement des, des, un petit endroit là à gauche, pile où t'as ta main rouge là, avec des petits emplacements, justement, pour mettre un petit, un petit compteur d'action. D'accord. Donc, ces cinq points d'action, à, à quoi ils nous servent Pour un point d'action, on peut construire un nouveau camp. OK Donc, pour un point d'action, tu peux venir poser ton petit camp où tu veux sur le plateau. Simplement, il faut qu'il soit à au moins trois tuiles d'un camp existant. Donc typiquement ici, si moi je joue les incandescents en vert, je ne peux pas me mettre ici. Okay. Là on est à deux, je suis obligé de me mettre là par exemple. Une fois que je fais ça, je mets automatiquement avec mon petit chef d'expédition. Donc nous on incarne un chef d'expédition, qui a notre, notre couleur. Vous voyez d'ailleurs que les archéologues qui sont déjà présents euh, sur le jeu sont de, de couleur blanche, ces archéologues-là, en fait, ils sont neutres. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir les utiliser. Est-ce que, pardon, je te coupe, du coup, pour avoir un chef d'expédition, on est obligé de construire le camp, ça veut dire que le camp, finalement, c'est quasiment obligatoirement notre première action, non Pas du tout. Tu peux tout à fait... rien compris. Euh... Non, non, pas du tout. Non, non. <rire> c'est juste que tu parlé de cette première action, mais la deuxième action que j'allais euh, décrire, c'est justement l'action call. Et cette action-là, elle te permet de ramener, toi... Ton chef d'expédition sur un camp soit euh, un archéologue donc il y a un petit euh, un petit bag là euh, archéologiste où tu peux aller piocher dedans tes archéologues et tu peux ramener un archéologue sur un camp okay. tu peux tu peux également si ton euh, tu t'es baladé avec ton, ton chef d'expédition il est ici pareil pour un pa tu peux le ramener au camp n'importe lequel des camps d'ailleurs si toi tu as posé un camp les camps sont neutres, c'est comme les archéologues. Ah, en que moi aussi, ils ont profité. Il y a un vrai côté euh, semi-coop dans le jeu. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte, je pense qu'on mettra ça dans les règles, euh, que ça vaut la peine d'être plutôt proche des autres chefs d'expédition plutôt que loin. C'est-à-dire creuser dans son coin, ça ne marche pas très bien dans ce jeu-là. Ça vaut la peine de se, de se rapprocher des autres pour être plus efficace euh, dans, dans la fouille de, des, des tuiles. Ok. Donc là, est-ce que c'est ok pour toi Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Génial. Donc là, on a fait construire un camp, on a fait call. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des déplacements Donc ça, c'est l'exploration. C'est assez simple. Je me déplace d'une tuile, ça coûte 1 PA. Je me déplace de 2, ça coûte 2 PA. Donc je peux flamber tous mes PA pour faire trois cases, par exemple, puisque c'est 3 par 3, on va le voir après, je spoil un peu. Exactement, okay. merci pour le spoiler. <rire> Désolé, j'ai cassé ton flow. <rire> <rire> il, euh, il y a des tours de jeu, et donc même si la journée euh, fait, euh, fait 5 PA, euh, on est limité, on peut jouer que de 1 à 3 PA par tour. Donc si toi tu commences, tu peux jouer de 1 à 3, le suivant pareil, etc. Ça revient jusqu'à moi, de 1 à 3, jusqu'à ce qu'on ait épuisé chacun, tous nos points d'action. Donc, exploration, effectivement, tu peux utiliser 3PA pour te déplacer. D'accord. Ensuite, ce qui va nous intéresser, le, le plus, plus important dans le jeu, ça va être ce qu'on appelle euh, excavate, c'est-à-dire fouiller. Comment est-ce qu'on fouille Donc, c'est retourner une tuile. En fait, on fouille pour trois points d'action, moins le nombre de meeples qui sont sur la tuile. Donc là, typiquement, mettons que j'ai décidé, euh, décidé de poser mon chef d'expert ici, ça m'a coûté 1, et bien, je peux me déplacer pour deux. Et ensuite, je peux payer un point d'action pour creuser cette huile-là. Se déplacer pour un, parce que ça, ça prête à confusion ce que tu as dit. Dis-moi. On se déplace suis... pour un point d'action, tu as dit se déplacer pour deux. Ah ouais. Oui, pour, pour mon deuxième, pour deuxième point d'action, ouais. je me déplace. Ouais, ouais c'est ça, tout à fait. Un péage, arrive ici. Un PA, je me déplace et un PA, je décide de euh, fouiller cette, cette tuile. Donc pour la fouiller, euh, je la déloque, et je peux la retourner. Alors, bon là, évidemment, hein, c euh, ce ne sera pas comme ça. Il euh, y, y a une illustration derrière et euh, c'est euh, du texte et, euh, et des, des pictogrammes pour expliquer tout ça. Tu parlais de matériel euh, tout à l'heure, pardon, je te coupe. Euh... Ouais. Du coup, vous avez une solution, j'imagine, pour le fait de pouvoir attraper une tuile sans faire partir tout ce qui est autour euh, en l'air, pour rattraper ouais. la tuile elle-même, c'est quelque chose qui est réglé, ça Alors, en fait, ça, nous, on a commencé vraiment euh, par, par fabriquer un prototype, mm. il y a ça déjà euh, quasiment deux ans, et, euh, et donc on a fait un certain nombre de parties avant d'avoir justement ce, ce TTS et de pouvoir euh, s'entraîner là-dessus on a fait un certain nombre de parties sur un, un proto physique, avec donc nos, nos cinq couches de tuiles, etc. Et donc, euh, en ayant un petit écartement euh, très léger entre les tuiles, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que euh, tu arrives, arrives à les prendre, et puis euh, sans, sans forcément euh, euh, que toutes les tuiles bougent. Parce qu'elles okay. sont maintenues un peu les unes, les unes aux autres. Très bien. Voilà. Et d'ailleurs... Euh... Il se, passe, il se passe des choses quand on creuse euh, beaucoup de tuiles. Peut-être que je peux parler déjà de cette, euh, cette règle-là. Je t'en prie, oui. oui. Imaginons qu'on euh, ait enlevé euh, pas mal de tuiles. On reviendra sur le fait de ce qu'on fait des tuiles qu'on a, qu a excavées. Hein. C'est important aussi. Exactement. Ouais, ouais. Mettons que voilà, j'ai enlevé ces, euh, ces tuiles-là. Et puis, euh, on me retrouve avec une tuile comme ça qui est toute seule. Et là, en fait, il y a une règle qui s'appelle la règle d'effondrement, qui est que euh, cette huile-là s'effondre. Donc, automatiquement, elle est, euh, elle est discardée. Euh, on, la met à, on la met à la défausse. On enlève donc les, euh, le chef d'expédition, l'archéologue qui sont dessous, sont, euh, pareil, retirés du jeu. Mm -hmm. Et euh, on défausse cette huile. Euh, donc, il y a moyen de piéger un petit peu ses adversaires, finalement, avec un bon tour tout à fait. Ouais, ouais. Il, y a, euh, il y a vraiment euh, il y a de la stratégie par rapport au déplacement. Euh, on peut venir, euh, parce que je ne vous ai pas encore expliqué euh, le, le, la règle de, de déplacement des, des petits archéologues, là, quand on vient sur les tuiles. Mais euh, oui, on peut, faire, euh, on peut faire des coups bas. C'est semi coop, mais ça n'empêche pas de, de faire des, euh, des petits traquenards aux autres. Ça, c'était juste pour expliquer qu'est-ce qui se passe un peu quand on enlève beaucoup de tuiles. Euh, parce que c'est vrai que euh, dans le jeu physique, ben, cette tuile-là, après, elle est forcément amenée à bouger euh, rapidement. Ouais. Et donc, on a intégré cette règle-là d'effondrement. De, Alors, qu'est-ce qui se passe justement quand, euh, quand on se déplace et qu'on arrive sur une tuile sur laquelle il y a déjà des archéologues Et ben, quand j'arrive ici et que je continue à me déplacer, ben, j'emmène le petit archéologue avec moi. Donc là, j'ai fait euh, un déplacement qui m'a coûté 3 PA. 1, 2, 3. Et je me retrouve sur cette huile avec ce, cet archéologue qui me suit. D'accord, tu as une espèce de flûte ouais. enchantée, en fait, et tu peux traîner une ribambelle d'archéologues. Exactement, c'est un peu le prestige du chef d'expédition. <rire> euh, et les, les petits archéologues le, le suivent. Tu en, um, en as remis un, c'est parce que ça, ça... tu en remets un systématiquement sur les, les tunnels ou... Non, non, non, non, non. Là, c'était okay. juste pour te montrer un petit peu. Il euh, y a une règle qui veut que donc si je viens ici, euh, je prends effectivement les, euh, les trois. Mm -hmm. Mettons qu'il y en ait un de plus. Euh, J'en ai que trois quand même qui me, qui me suivent et pas quatre. Ouais. D'accord. Le okay. dernier, il a quand même. Il ne me suit pas. C'est limité. Euh... C'est capé, quoi. Okay. Um... Alors, tout de suite, qu'est-ce qui se passe quand on est, euh, par exemple, euh, je me déplace ici, 1, 2, je suis ici. Qu'est-ce qui se passe si on veut essayer de creuser cette tuile-là Donc, celle-là, par exemple, on imagine bien qu'on ben, peut la creuser, elle est entièrement découverte. Cette tuile-là, ben, on peut aussi la creuser si elle n'est recouverte que par une tuile. Simplement, c'est un peu plus difficile, c'est-à-dire que ça coûte plus 3 PA moins le nombre de, de mi-poles qui sont dessus. Ça coûte 4 PA. Là, ça tombe bien, on est 4. Et donc, du coup, ben, on peut très bien creuser ça. C'est gratuit. Et ce serait même 5 s'il y avait une région montagneuse là où tu as la main, alors ça? Tout à fait. D'accord. Ouais, exactement. Donc, dans ce cas-là, ça, c'est défaussé. Mm -hmm. Et puis, ben, je, peux, euh, je peux venir euh, prendre cette, euh, cet artefact-là. Parce que là, on tombe sur, sur un artefact. OK. Qu'est-ce qui se passe justement quand on, euh, quand on a une tuile eh bien on peut, la... alors là tu vas pas forcément le voir, donc peut-être ça vaut la peine que toi tu la prennes et que tu peux euh, drag and dropper en bas de ton écran. Ouais, pour la mettre dans ma main. Exactement. Alors est-ce que j'avais cru lire, j'ai peut-être une bêtise, euh, il y a une différence entre les tuiles qui sont euh, à la surface et celles qui sont plus profondes Parce que là il y avait du texte et finalement j'étais coupé avec mes considérations techniques, mais tu nous as pas expliqué ce qui se pas passait quand on commençait avec celle-là. Exactement, tu as complètement raison. Alors, il y a vraiment une différence euh, majeure qui est que les tuiles Inland 6, en fait, c'est des tuiles qui vont avoir un, un effet. C'est-à-dire, on va les jouer et en règle générale, elles vont vraiment euh, nous faciliter le, la, la fouille. Les tuiles artefacts, par contre, elles vont aller directement sur notre plateau guild. Donc, on va les poser sur le plateau guild. Les tuiles Inland 6, elles vont venir dans notre main et puis bah, on les jouera quand on a envie de les jouer. Ah, donc c'est celle-là que j'aurais dû prendre dans ma main. Parce que du coup, ouais, j'ai pris l'autre dans ma main, tu vois. Alors, celle-là, effectivement, l'artefact, tu peux venir le poser sur ton plateau guild. D'ailleurs, c'est pas le mien, mais euh, peu importe. Ouais, je la mienne là, si tu veux. Tac. Alors, quel est côté ouais. Parce que du coup, je ne retrouve pas le symbole, tu vois. Euh... Exactement. Parce que là, en fait, on est tombé sur un artefact un petit peu spécial, qui est un artefact joker. C'est l'artefact prismatique. Normalement, euh, là, c'est peut-être plus simple de prendre euh, un artefact d'un type donné. Et lui, on retrouve effectivement le, plus ou moins le, le, le bon symbole. D'accord. Le prismatique, euh, comme son, son nom l'indique, en fait, on, on peut le mettre sur n'importe quel euh, slot euh, pour les tuiles. Pour et il remplace euh, le, le type euh, qu'on veut. Ok, donc j'ai eu beaucoup de chance. Il y en a beaucoup de comme ça dans le, dans le jeu Non, il y en a euh, un petit peu moins que, des, euh, que, que chaque type d'artefact. Euh... Donc voilà, c'est des artefacts, euh, on va voir, ils sont un petit peu plus puissants, ils, ils ont euh, justement cette, cette liberté-là. Euh... Après, ce n'est pas non plus euh, démesuré, quoi. Parce que si, si je récupère un artefact que j'ai déjà, ça ne me sert à rien en fait. Alors, rentrons dans le... Dans je vais le trop loin du encore. Pas du tout, pas du tout. C'est génial. Euh, ça nous donne justement euh, à voir qu'est-ce qui se passe quand on pose des artefacts sur notre plateau guild. Euh, ce que je vous ai dit, c'est que, grosso modo, les artefacts, on avait envie de les envoyer à la cité. Alors là, je fais un petit peu... Je fais ça... Je tiens un peu n'importe comment, mais euh, les artefacts, ils iront sur la case citée. Là, par exemple, sur cette... Euh, alors, c'est du, du placeholder, hein, ce n'est pas la, la bonne illustration ça. C'est la seule illustration qu'on voit ici qui n'est okay. qui pas, pas de notre illustrateur. Donc, euh, cette huile que tu auras chez toi, on viendra les poser sur ta case à toi, qui t'appartient, la navigateur du, euh, du plateau cité. Mais avant ça, avant de voir ça, voyons déjà ce qu'elles font quand tu les poses sur ton propre plateau. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, exactement dans l'aide de, de jeu, on voit justement l'effet le, qu'ont les artefacts quand on vient les, les mettre sur notre plateau de C'est plutôt tentant effet, de les garder être... pour soi. C'est plutôt tentant de garder les artefacts assez longtemps, alors parce que je vois que les pouvoirs sont pas mal. Exactement. Tout à fait. Il y a un vrai équilibrage dans le jeu entre euh, réussir à développer justement les capacités de ta guilde et euh, scorer en envoyant les artefacts à la cité. Parce qu'en en fait, concrètement, c'est le seul moyen de marquer des points. Bah, ce sera de, de venir euh, envoyer ces artefacts à la cité et, euh, et avoir et valider des requêtes et des décrets. Ok. Hum... Mais effectivement, pendant une grosse partie du jeu, on a envie au maximum de garder les artefacts sur notre plateau parce qu'elles ben, débloquent des capacités. Comment ça débloque les capacités Pour ça, euh, je ne vous ai pas parlé encore du fait qu'il y a une petite différence. Certains artefacts, en fait, sont des artefacts euh, qu'on va appeler actifs et certains sont des artefacts inactifs. Concrètement, si on revient un petit peu là... Euh aux différentes tuiles du, euh, du jeu. Ce qu'on peut voir, c'est que ici on voit des artefacts. Alors est, le, le, le dessin n'est pas euh, pareil, c'est euh, des choses qui vont être euh, amenées à, à bouger un petit peu, mais on voit des petits cercles là autour du vert, autour du bleu. On ne voit pas de cercle ici. Et de la même façon, si je les, si je les retourne, euh, je vais peut-être plutôt faire ça avec euh, des, euh, des tuiles de jeu directement. Hum... Hop, si j'enlève ça, hop, ça hop. là, on voit un artefact qui est inactif. Hop. Et ici, on va avoir un artefact qui est actif. Ils n'ont pas le... Alors, j'aurais dû, prendre... dû prendre plutôt euh, un bleu. Voilà, je vais prendre un bleu, comme ça on verra directement le... Euh, non, un... ah, les deux sont inactifs là. Ouais, ouais, un rouge. Hop. Tac. Alors, je arrivé, hein. Donc ils n'ont pas le même dessin, ce qui permet de reconnaître immédiatement qu'ils sont euh, actifs ou, euh, ou pas. Ils auront aussi, enfin il y a une petite aide, c'est-à-dire le, le logo sera rouge ici et sera en noir et blanc ici. En tout cas, il euh, y a donc euh, des artefacts actifs, des artefacts inactifs pour chacun des types. Pour activer notre capacité, il va falloir qu'on pose soit deux artefacts inactifs, soit un artefact actif. Donc typiquement, si j'ai hein, creusé cet artefact rouge, que je le mets ici, eh ben, j'active la capacité de l'oblitération. Par contre, avec mon artefact exalté que j'ai posé ici sur le, le slot de l'exalté, eh ben, là, je n'ai pas encore activé ça. Il faudrait que je pose... Soit... Celui-ci par exemple et ben ouais, carrément. J'ai triché, je l'ai lu sur les deux jeu. <rire> soit un prismatique, soit un autre euh, exalté inactif, soit ben même un artefact euh, exalté euh, actif. Ouais. Donc voilà comment on vient débloquer les différentes, euh, les différentes capacités au fur et à mesure du jeu et donc on va vouloir à la fois euh, ben, augmenter nos capacités parce qu'on va voir que ça va être très aidant pour euh, si on prend par exemple euh, la capacité d'oblitération et bien quand il y a une tuile qui, euh, qui vient justement s'effondrer euh, tu vas gagner deux points d'action que tu peux rajouter justement à ton compteur de points d'action donc comme j'imagine que les effondrements par arriver presque à la chaîne au fil de la partie. C'est pas pas inutile, c'est pas accessoire. Ouais. Le petit euh, petite euh, règle additionnelle là, par rapport aux effondrements. Les effondrements, euh, c'est ce qui se passe. On a vu quand il y avait juste euh, quand ils sont juste reliés par alors euh, ça c'est un artefact. on va mettre en 96. Mettons que euh, celui-là soit ici. S'il était au même niveau quoi. Euh, donc là il s'effondre donc ça, ça s'appelle effondrement ouais. quand je suis ici avec donc mon petit meeple bleu, hop, vert quand je suis ici et que je veux creuser euh, cette cette huile artefact là donc ça me coûte 4 moins mon petit, euh, mon petit chef d'expédition, donc ça me coûterait 3 PA et que j'enlève cette huile là qui va à la défausse ça s'appelle aussi un effondrement et donc on peut les provoquer finalement. Enfin, Exactement. Ouais, sans forcément se casser la figure avec. quoi. Ouais. Alors c'est capé quand même, c'est limité là pour le, la capacité de l'oblitération, c'est limité à une fois par, euh, une fois par tour. Ouais. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on rentre un peu dans le détail de ces différentes capacités Alors oui, tu peux les expliquer euh, brièvement, bien ouais. sûr. Ouais. Donc la capacité. Euh de, de l'achievement euh, elle est assez simple, elle vient simplement rajouter euh, au début de, de la prochaine journée et de toutes les journées d'ailleurs, un petit PA donc on commence à chaque fois à 6 l'exalté Le, en fait ce qu'elle vient faire c'est qu'elle vient rajouter euh, une fois qu'on a fouillé, donc quand on creuse une tuile ah ben génial ça me donne une bonne transition vers Qu'est-ce qui se passe avec nos petits, euh, nos petits explorateurs justement quand on creuse mettons ah oui, on que je suis va pas arriver par tout c'est ouais, une règle importante. Mettons que je suis arrivé ici, on va dire que même celui-là est avec nous, pour faciliter l'explication. Le, Donc, cette là, hop, je la prends dans ma main, tac, et je dois son effet quand j'ai envie. Et qu'est-ce qui se passe avec mes trois explorateurs donc, mon chef d'expédition et les deux archéologistes, et ben, je viens les placer sur les tuiles du dessous. Okay. Et euh, donc, à chaque fois qu'on enlève une tuile, en fait, on va en rêver les trois. Il hein, y a un côté un petit peu forme, enfin, on voit un peu un, une arête de cube, selon comment on regarde. Et euh, on ne peut pas mettre les archéologues comme ça, par exemple. On ne peut pas se dire, ben, euh, je vais le laisser avec moi, comme ça, ben, les tours d'après, euh, c'est cool, il pourra repartir directement avec moi. On est obligé de les répartir. Si jamais on avait été quatre sur la tuile du dessus, eh ben par contre, celui-là, effectivement, je peux choisir de le mettre avec moi ou ici ou ici. Donc, ah, il y a une vrai. règle de, de, de répartition euh, équitable et, euh, des explorateurs. Ça évite de pouvoir comboter avec des, des excavations gratuites en permanence si tu as toujours euh, trois archéologues avec toi ouais, ouais, ouais, il y a pas mal de, de petites combos euh, à faire avec cette, cette règle-là. Il y a même des, euh, des effets. Hein. En fait, d'Inland 6 qui vient de déroger à cette règle-là. Très bien. Euh... Donc, Alors, qu'est-ce notre... qui se passe du coup quand on euh, a l'exalté Alors, qu'est-ce que ça change Alors, ce qu'on vient faire, c'est que euh, on peut, donc, euh, quand, on, quand on fait cette, cette fouille, rajouter un, un archéologue sur une des, euh, une des tuiles du dessous. Donc là, si, euh, si on était euh, mettons 4, bah, je peux venir en rajouter un ici. Et du coup, eh ben, euh, la fois d'après, euh, je, euh, je vais avoir encore plus d'archéologues ouais. avec, avec moi. D'accord. Et donc là, tu peux comboter aussi. Ouais, pareil. Euh, ensuite, l'harmonie, euh, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que, euh, pareil, c'est... Euh, ça va faciliter euh, la, la fouille c'est que une fois par, par journée je peux pour un PA dire aux petits archéologues qui sont sur les tuiles adjacentes rejoignez moi ah, c'est la ça, méga ça... flûte là. ouais c'est exactement ça et du coup ils viennent avec moi et là bah, on voit que bah, là on est carrément 5 donc il n'y a aucun souci euh, souvent, ça, ça va permettre de, de creuser euh, de façon gratuite, quoi. Mmh. de fouiller de, de façon gratuite. Donc, ça, c'est pareil, hein, c'est capé quand même qu'une fois par, par jour. Oblitération, on avait vu. Et le philosophe, euh, philosophale, il nous permet en fait de venir euh, prendre une, une tuile euh, qui a été soumise à effondrement et de la mettre dans notre main sur notre plateau guild si c'est un artefact. Ah oui pas mal du coup. Mm -mm. Pareil, c'est capé, euh, capé aussi à, à 1. Non, je ne t'entends plus. Je disais c'est capé à c'est capé à 1. Ah t'avais terminé alors, ok. On peut, on peut le faire qu'une fois, ouais. Ok, d'accord. Donc là, on a fait le tour des euh, capacités qui euh, sont euh, dé déloquées par, le, par les artefacts. Euh, regardons un petit peu ce qu'il en est du côté justement de nos fameux euh, décrets et de nos requêtes. En fait, ça, c'est l'unique moyen de, de marquer des points euh, dans AXE. Euh, le décompte des points se fait à la toute fin du jeu. Donc on ne s'embête pas à compter les, les points pendant le, pendant le jeu. Ce qui se passe, c'est à la fin de notre journée, on a une phase un petit peu spéciale. Donc, la fin de la journée, c'est quand on arrive sur, euh, euh, sur nos derniers points d'action. Mettons que je me sois déplacé, euh, j'ai utilisé euh, trois points d'action, il m'en reste deux, et puis je décide, euh, là, mettons, je sois... Il y a eu un effondrement, ça m'a sorti mon, mon, petit, euh, mon petit chef d'expédition. Pour un, je le, je le ramène là. Euh, hop. Et puis pour deux, peut-être que j'ai envie de faire la dernière action dont je ne vous ai pas parlé, qui est planification. Planification, c'est simplement, je vais prendre un petit pion, un planning token, et euh, la journée d'après, je pourrais rajouter un PA. Et tu Donc, mets une action de côté quelque part. part. Ouais, c'est différé. Du coup, pour toi, par exemple, qui était déjà à 6, parce que tu avais justement, euh, si tu as déloqué l'achievement, le, le, mettons que tu es. Euh, ouais. Deux, deux artefacts bleus ici, et que tu sois à 6, bah, si tu prends un planning en plus, eh ben, tu seras euh, directement, tu commenceras tes journées à 7 carrément. Alors là, ouais, j'ai plus qu'à courir un peu partout pour aller chercher les, les archéologues. Sachant ouais. qu'il y euh... en qui ne sont pas faciles d'accès, je ne sais pas si on en parlera après, hein, si le plateau est fixe ou si euh, c'est déterminé aléatoirement, parce que là, ceux-là sont quand même bien cachés. Ben, pas, pas tant que ça, en fait. Parce que si tu veux, tu peux très bien pour, euh, pour un PA venir ah à oui, te un ouais. D'accord. Alors, en l'occurrence, tu n'as que un camp dans, dans la partie. Hmm. Si jamais il s'avère que ton camp euh, il est sur une pull qui s'effondre, il est donc retiré du jeu. Et du coup, tu pourras le rejouer à nouveau. D'accord. Okay. Et il y a aussi des effets d'ailleurs qui font... Euh, euh, Ruines explosive, par exemple, ça, te, ça, te fait, euh, ça détruit une, une tuile. Il est retiré du jeu. Donc, il peut y avoir des, des effets comme ça où les, où les campements sont amenés à, à être euh, retirés du jeu. Donc, euh, j'en étais à... On est en train de finir nos points d'action de la journée. Et là, on a une phase un petit peu particulière qui est qu'on va pouvoir justement euh, envoyer si on, a, si on a pris, euh, mettons que euh, j'ai euh, sur mon plateau un certain nombre d'artefacts, on va pouvoir envoyer ces artefacts-là à la cité sur notre, notre slot. Donc moi, ici, ce serait euh, l'emplacement des, euh, des incandescents. Et je peux envoyer ça à la cité pour justement venir valider des requêtes. Peut-être que j'ai envie de venir prendre cette, cette requête-là, elle me, elle me plaît je viens la mettre juste en dessous je viens la mettre à côté de mon plateau guild, et elle me permettra de marquer un certain nombre de points en fin de partie pour pouvoir la prendre il faut que j'envoie un artefact de l'oblitération tout simplement Ouais, aussi simplement que ça je, peux, euh, je ne peux valider qu'une requête par journée et par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux envoyer euh, en plus euh, jusqu'à trois artefacts. C'est-à-dire, là, j'en ai un pour valider ma requête. Si je veux, je peux en plus en envoyer un ou deux autres. Qui irait plutôt du coup vers les, vers les décrets, alors C'est alors, même pas tant ça. Pour, pour, euh, pour permettre justement d'avoir de, des points par rapport aux décrets, mais aussi par rapport aux cartes requêtes qu'on aura prises. Puisqu'on va voir que euh, ces cartes requêtes, plus on a euh, certains types d'artefacts, plus elles vont nous faire de points, un peu comme les décrets d'ailleurs. Mmh. Sauf que les décrets sont, sont, sont plus puissants et qu'on ne peut pas les prendre, ils sont valables pour tout le monde. Mais l'idée c'est que euh, on en parlait là en, en début de partie, l'idée c'est de tes artefacts, en fait, en, en fin de partie, tous les artefacts qui vont être sur ton plateau guild, te rapporteront zéro. Tu ne validera aucun point grâce aux artefacts qui sont sur ton plateau. Donc, concrètement, on aurait envie de les envoyer tous à la cité. Mais ça nous a fait considérablement. Ben ouais, c'est ça. Donc, c'est euh, un des sels du jeu de réussir à trouver justement euh, le bon équilibre entre euh, j'envoie mes artefacts et en même temps, je garde suffisamment de puissance pour, euh, pour réussir à à creuser et à essayer d'en de, prendre un maximum. Mais ça sert à rien que j'ai 12 artefacts si j'ai réussi à en envoyer 4 à la cité. Mmh, oui, d'autant qu'on peut pas en envoyer autant qu'on veut par tour, donc on risque de se retrouver avec euh, certains qu'on n'aura même plus le temps ouais. d'envoyer quelque part. C'est ça, on est capé à 3. Mmh. On est capé à 3 artefacts. Donc ça, c'est euh, comment est-ce qu'on prend des, euh, des cartes requêtes. Donc en fin de journée, il euh, y a une phase, une phase spéciale pour ça. Et on est, euh, on est limité à une, euh, une requête. J'ai oublié, je me rends compte que j'ai oublié un petit truc, qui est que euh, chaque jour, en fait, on a des petites cartes-là, euh, event. Et ces cartes-là, en fait, elles sont euh, révélées en, en, début de, en début de journée et chaque nouvelle journée, on vient en révéler une. En règle générale, elles viennent faire un petit, euh, un petit boost. Là, par exemple, bon, c'est juste la mise en place euh, pour cette toute première carte, qui est on vient placer euh, le campement et on vient placer chacun des euh, les archéologues sur les tuiles euh, tunnels. Si on regarde, par contre, la, la deuxième, eh ben, là, en fait, on va venir piocher euh, chacun, chacun des joueurs une carte in Donc on voit qu'il y a une petite pioche euh, par ici, tac, ici. Donc il y a un drag and drop une, une tuile, on la met dans notre dans notre Ok, Donc le premier événement, il est euh, toujours le même, mais les autres sont aléatoires, j'imagine Alors, pour le moment, on a juste huit euh, événements. Et euh, à la fin de la huitième journée, le, le jeu s'arrête. C'est une des règles de fin de jeu. La deuxième règle de fin de jeu, ce serait... Euh, et c'est souvent ce qui arrive c'est quand on découvre entièrement une tuile d'édifice. donc là on voit qu'on est au niveau des artefacts profonds si j'enlève cette, euh, cette tuile là on commence à apercevoir la couche qui est tout en dessous qui est la couche des édifices si on arrive à découvrir entièrement une tuile édifice, eh ben, euh, pareil, le, le jeu s'arrête on fait juste un dernier tour et le jeu s'arrête donc tu disais euh, d'aller voir mais euh, est-ce est que elles sont le... c'est toujours les mêmes à chaque tour ou même sur les sets là qui restent on peut on peut mélanger un peu. Alors pour le moment nous on a, on a fait un on a mis le, le, les les mêmes à chaque fois. Euh, on va être amené je pense à deux choses soit déjà de proposer qu'elles soient euh, shuffle à chaque fois, enfin qu'on les mélange à part pour la première. Mais je pense que concrètement, on aura envie d'en de, euh, en construire plus. C'est-à-dire d'avoir un petit deck, de euh, peut-être le, le, le double de, de cartes events, et euh, qu'elles soient mélangées. Pour qu'on ne puisse pas deviner, euh, dès qu'on connaît un peu les, les cartes, ce qui nous attend à la journée d'après. Ok. Voilà, voilà, pour les cartes événements... Euh... Est-ce qu'il y a des choses oui, que tu oublies Parce que moi, j'ai des, des questions à te poser après, évidemment. Oui. Euh... Oui, juste un, un, un petit dernier point par rapport à ces tuiles édifice. Ces tuiles édifice, en fait, c'est la partie euh, legacy du jeu. C'est-à-dire que on a, euh, sur le fond du plateau, on a 12 tuiles-édifices. Chacune est différente chacune euh, a, aura un, un, un effet différent. Et en fait, cette, cet effet, c'est des, euh, des variantes dans le jeu. Ok Ok. Quand on, re, quand on retourne une tuile d'édifice, on sera amené à aller euh, prendre, alors on ne sait pas encore comment, si c'est dans une enveloppe, enfin en tout cas, il y aura un système legacy qui permet de savoir qu'est-ce qu'elle fait cette tuile. D'accord Pour le moment, si je prends une de ces tuiles-là, hop, et je viens bien me retourner. Tac donc là, on a la guivre sentinelle. Donc on verra juste l'illustration. On sera euh, amené à aller euh, ben décacher euh, ce que fait euh, cette, cette guivre sentinelle et l'effet qu'elle a euh, dans, le, dans le jeu. En l'occurrence, euh, cet édifice-là, c'est un... on va placer une, une, petite, euh, une petite, une grosse guivre qui se déplacera sur le, sur le plateau. Chaque joueur pourra la déplacer euh, d'une tuile à, à son tour. Et purement et simplement, bah, elle vient retirer les archéologues qui sont présents sur, le, sur la tuile. D'accord. Donc, donc ça, c'est un exemple d'édifice. Je ne vais évidemment pas révéler les autres. Mais euh, voilà un petit peu le, le, le concept de cette partie-là, euh, Legacy. D'accord. Et bien sûr, si tu parles de Legacy, juste pour que ce soit bien clair, on n'est pas censé les cumuler, c'est-à-dire que la givre sera pour la partie suivante et la partie suivante on révélera une, une seule tuile qui comptera pour la partie d'après ou on aura aussi la guivre plus une nouvelle tuile Alors ça c'est à vous de choisir en fait. d'accord. Euh, nous l'idée c'était évidemment que quand on retourne l'édifice, ben, on l'utilise à la partie d'après. Si vous voulez cumuler euh, les règles, pour la plupart elles sont cumulatives, pas toutes mais euh, pour la plupart elles sont cumulatives, c'est possible. Et après, évidemment, euh, à terme, une fois qu'on a, on a nos, nos, 12, euh, nos 12 tuiles édifices, eh ben, euh, à nous de faire notre propre mix et de décider avec quelles tuiles on a envie de jouer. Mmh. A priori, de tirer de 1 à 3, parce que ça apporte quand même des, euh, des, des variantes dans le, dans le jeu. En tout cas, ça ouvre un, au fil des parties un pool de choix assez, euh, assez conséquent en variantes ouais. et en modificateurs de ça, jeu. Ouais. Ouais. On a essayé, effectivement, euh, de, au niveau de la rejouabilité, euh, on, est, euh, on est pas mal de, de possibilités. Alors YouTube, euh, vous proposez même euh, en ce moment, enfin depuis un certain temps, hein, une sorte de journal de bord, j'ai vu. Euh, est-ce qu'il y a une tentation, ouais. qui est faisable ou pas, euh, d'insérer quelque chose de narratif dedans, ou est-ce que vraiment c'est euh, de la communication autour du jeu Non. Pour nous, c'est euh, euh, un aspect vraiment important, le, le lore, l'univers du jeu. Et on a beaucoup travaillé ça, donc ça s'en ressent pas forcément énormément, parce qu'on a beaucoup écrit là-dessus, mais qu'il y a très peu de parties euh, écrites là, dans, le, dans le jeu tel, tel qu'on le voit. Mais pour nous, l enfin, on a tout un univers derrière, et donc on a envie de partager cet univers-là. C'est pour ça qu'on a fait aussi ces, euh, ces cartes euh, événements. Et, euh, et je pense que euh, on aura à cœur ben, d'essayer de, de petit à petit euh, dévoiler un petit peu ce, ce, ce lore là, le, le partager aux joueurs. Euh. On avait en tête en fait en débutant cette aventure là que ce soit pas juste euh, un jeu, mais c'est plus un univers. Et là, on en sort un premier jeu, euh, on a forcément envie de, de, de continuer derrière avec cet univers là. Ok. Euh, terme... euh... Vas-y, tu voulais terminer sur ce point-là. Non, non, c'est bon. D'accord. En termes de rejouabilité, euh, les tuiles, là, elles se posent de manière complètement aléatoire, j'imagine, par couche, c'est ça Oui, c'est ça. Okay. Il, il y aura un. Dans, dans la boîte de jeu, en fait, elles sont, euh, elles sont, elles sont euh, mises par par niveau. Ouais. Okay. Il y a un, un, un plastique tray euh, qui, qui permet de les, euh, les ranger. Et euh, effectivement, elles sont mises euh, aléatoirement. Concrètement, en termes de mise en place, ça ne prend pas trois quarts d'heure Parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de choses, hein, même en termes de tuiles. Il y a beaucoup de choses. C'est dix minutes. Le plateau, c'est dix minutes. D'accord. Donc, euh, c'est euh, un, un petit temps. Euh, après, euh, moi, je sais qu'il y a pas mal de jeux. Euh, c'est à peu près le temps que je mets pour, euh, pour, mettre, en place, euh, pour mettre en place mon jeu. Et l'idée, c'est quoi C'est d'avoir un, un socle rigide en dessous Comment ça va se, tout ça va se tenir, alors est Ce qu'on voit en voir, là, autour. Ouais, bonne question. Euh, Merci. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est c'est euh, effectivement, on a l'impression qu'il y a des tuiles autour euh, qui viennent euh, en serrer euh, les, les, les tuiles en En fait, ce sera un plateau. C'est un plateau qui est un plateau multicouche, avec six couches. Donc une couche de fond et puis les, les cinq couches du dessus qui permettent de, de contenir les, les tuiles. Euh, plateau cartonné, euh, à monter en, en début, de, en début de, de partie. On étudie plusieurs systèmes pour le moment. Je ne vais peut-être pas dévoiler ça. Euh, mais plusieurs systèmes d'assemblage. Euh, donc ça, le, le plateau en lui-même, ici, se montre euh, extrêmement rapidement. Et après, il y a effectivement 10 minutes pour, pour mettre les tuiles. Pour mettre toutes les tuiles, bien sûr. Ouais. Alors ouais. moi, j'ai toujours un petit peu peur. Personnellement, je suis un... je joue pratiquement uniquement à deux joueurs. Et j'ai toujours un peu peur quand je vois un jeu, 3 à 5 joueurs, mais aussi possiblement 1 et deux. Euh... Est-ce que, je vais te demander là, du coup, de faire un effort de commercial. Comment tu me vends une version de deux joueurs si le jeu est prévu à trois Qu'est-ce qui change fondamentalement et qu'est-ce qui ne change pas Ok. Alors, euh, initialement, c'est vrai que nous, on avait travaillé sur euh, sur, du, sur du 3 à 5, mais on a fait beaucoup de playtest euh, à deux, on est deux euh, game designers, et pour le moment, ce qui fonctionne assez bien, c'est simplement de chacun prendre deux guilds qui revient grosso modo à une partie à quatre joueurs, en, en termes de, de nombre de points d'action, euh, etc., et euh, bah, ça, tourne, ça. ça tourne vraiment bien pour, okay, le, donc, pour la partie de joueur. Elle n'est elle est pas très oui. différente en fait, du, du jeu, euh, du jeu de, de 3 à 5. Et par contre, pour le solo, ah, j'imagine que tu as dû... Euh... Le solo est vraiment différent. Le solo est vraiment différent. Ça, par contre, c'est quelque chose sur lequel on a... C'est une, une des choses qu'on a travaillé récemment. Autant les, les, les autres choses, ça, ça fait déjà un bout de temps que c'est en place. Le solo, c'est quelque chose de plus récent. Euh, donc je peux pas énormément dévoiler. Ce que je peux dire, c'est qu'il um, y a plus un système d'objectifs à, à valider, uh, avec l'idée avec qu'en um, fonction du nombre de, de journées qu'on va prendre, uh, ça va nous permettre de scorer plus ou moins. Ok. okay. Oh, ouais. Si on arrive à valider les objectifs dans un laps de temps uh, plus, plus petit. Um, on va gagner plus de, plus de points. Okay. Donc, tu recommandes... Alors, on ne recommande jamais un jeu de société pour jouer seul, à, par les jeux qui sont faits pour ça, mais euh, si euh, je suis un joueur qui ne joue qu'à deux, euh, rien ne m'empêche de... Tu me recommandes de, de backer Ice. Ah bah ouais tout à fait. Ouais, ouais. C'est euh, vraiment dynamique. Il euh, y a cet aspect en plus assez, euh, assez fun qui est que bah, tu diriges deux, deux chefs d'expédition donc, du coup, au niveau des combos, ben, forcément, tu es dans, dans un, niveau, euh, un niveau supérieur. Ouais, moi, je trouve que c'est euh, une variante vraiment intéressante. C'est celle à laquelle on a quand même le, on a le plus joué, en fait. D'accord, ouais. Donc, même... il y a du, ouais. du, du, du retour dessus. Il n'y a pas trop de, de downtime à, à 5, d'attente entre les tours. Euh, le fait que ça tourne comme ça, il n'y a pas trop d'analysis-paralysis ou ce genre de problème. Je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de groupes tests. Il bah, y, y a forcément plus de downtime, ça c'est ça, c'est clair, entre une partie à 3 et une partie à 5. Euh, c'est sûr qu'il y a, y a plus de temps. Après, nous, on a essayé de limiter ça avec, euh, avec la notion de, de tour, où tu as juste 1 à 3 points d'action. Mm -hmm. euh, au tout début du jeu, on avait imaginé de faire directement euh, tous les points d'action. D'accord. So ouais. Et c'était peut-être euh, trop long effectivement... alors. Ouais, là, là effectivement, tu avais de l'analyse paralysis, clairement. Euh... Moi j'ai l'impression que, que c'est OK euh, à voir peut-être en fonction des, des playtests. Euh, pour le moment, on n'a pas énormément ce retour là de, de longueur. Euh, on verra si on peut si on peut avoir euh, peut-être rebalancer certaines choses pour que ce soit encore plus euh, dynamique. On a essayé tout au, au, enfin, au fur et à mesure du, euh, du design du jeu, on est allé vers quelque chose qui était le plus dynamique euh, possible. On a vraiment axé là-dessus, en fait, sur euh, sur la fluidité. Sur euh... ouais. ça a vraiment été ça notre notre, le, notre ligne d'action, quoi, en fait. Et aujourd'hui, alors, du coup, Sanson. Vous prenez des retours vous testez etc en même temps ça avance puisque tu me dis que vous, vous, vous attendez des, des prototypes incessamment euh, à grande échelle là sur l'année 2021 où est-ce qu'on en est où est-ce qu'on se situe est ce que tu peux imaginer euh, teaser un petit peu une date où tout ça se, se, se mettrait vraiment en branle ou c'est trop flou encore ah ben non non non, non c'est pas flou. Euh, là elle est des dates assez, euh, assez précises le lancement du, du Kickstarter c'est le 4 mai euh, on va faire une, une campagne du 4 au 31 mai presque donc, un tu bon. auras euh, 27 jours de, de campagne ouais. ça partira euh, alors si euh, si le jeu est un est un succès ça partira en prod euh, à la rentrée scolaire donc septembre euh, et ça partira euh, derrière euh, en en dispatch euh, vers les backers vers euh, février, donc pour une arrivée, je dirais vers mars-mars vers avril 2022. Okay. Sachant que si vous êtes déjà voilà sur les, les... protos, vous avez un petit peu d'avance euh, sur le sur le timing finalement. On euh... attend du financement de Kickstarter pour commencer à concevoir les prototypes. Non, après, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les protos, ils sont pas faits par le même euh, fabricant. Là, nous, on, va... on travaille avec euh, Azao Games est en, en belgique euh, pour le pour la fabrication euh, ce sera un autre fabricant d'accord n'est pas encore révéler son nom <rire> parce qu'on ouais. hésite encore entre deux fabricants mais euh, mais c'est un autre fabricant donc forcément des autres des autres process là on est avec euh, une, une entreprise qui, qui a l'habitude de faire des, des prototypes à c'est un petit peu le, la référence pour les prototypes en termes de, de jeux de société Merci Samson, je pense qu'on a fait un, oui. un tour assez exhaustif pour le coup de, de Ice et de tout ce qui tourne autour. Euh, bah, je te laisse. Le... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, une précision, quelque chose, un teasing, une information, une précision, que sais-je, que tu aimerais ajouter pour les gens qui nous regardent, à part essayer le mode puisqu'il est disponible et il euh, faut en profiter. Oui, euh, non, bah, ça peut être ça peut être bien aussi de, de jeter un oeil euh, sur, le, sur les différents réseaux. Parce que, ben, comme tu le disais, euh, on essaye aussi de développer la partie euh, univers. Euh, donc, il y a, une, euh, y a un, un journal de bord euh, que j'envoie euh, une fois par mois, le 4 du mois, euh, auquel vous pouvez vous, vous abonner euh, gratuitement euh, sur, notre, sur notre page Facebook. On a aussi un groupe qui est, euh, qui est assez actif, euh, qui, est, qui est un groupe Facebook aussi, donc, euh, qui s'appelle Ice euh, Community. Et puis, ben, on a notre, euh, on a un petit Discord euh, dont on, on prend soin en ce moment, on essaye de, de développer pour justement euh, ben, permettre aux gens de, de faire le lien avec le, avec le TTS, ouais, pouvoir sûr. se retrouver dessus et essayer de, de, de trouver des dates pour, euh, pour jouer ensemble. Donc, on etc. peut avoir l'immense privilège de jouer avec toi. Alors. Yes Incroyable Bon, On va mettre tous les liens, bien sûr, dans la description de la vidéo. Euh, merci encore, Samson, et puis... Euh, bah, merci dis, à toi. Merci, je t'en prie, et puis... Euh, bah, on se dit à très bientôt, on surveille tout ça de très près. Ça marche Merci tout plein Mais je Ciao, prie. ciao à bientôt, salut Salut